yo salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la recette bienvenue les gras ce mois ci le dernier mois d'année 2020 j'ai commencé un nouveau format pour les tutos de la recette, je vais faire des tutos un peu plus longs, d'accord, avec plus d'explications, etc. Donc on en fera un petit peu moins dans le mois. Au moins, ça sera plus complet, je ferai des séries. Donc là, le premier tuto, forcément, ça va être la base la présentation du logiciel d'Ableton. Tout ce qu'on retrouve sur l'interface, à quoi ça sert, pourquoi il y a ça, comment le configure, comment configurer Ableton, etc. Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo de présentation. Ça va être la partie 1. La présentation et l'utilisation du logiciel sera en 4-5 parties, je pense. Donc là, c'est la première partie. J'espère que ça va vous plaire, que vous aurez envie d'apprendre et d'évoluer dans ce logiciel. Et si tu n'as jamais utilisé ce logiciel, ben, c'est l'occasion de t'y intéresser, de voir comment il se configure, comment il fonctionne, ce qu'il possède. C'est parti les gras, jingle Donc voici le, le format tone pour ceux qui l'ouvrent pour la première fois, sans savoir ce qu'il y a dedans. Je l'ouvre et voilà ce que ça apparaît. J'ai un projet vide, d'accord, avec des réglages déjà faits une installation de son, de presets, etc. Et je vais te montrer maintenant comment tout configurer, comment tout régler, comment tout utiliser euh, pour ensuite pouvoir faire tes premiers pas dans la production ou dans l'utilisation d'un logiciel de MAO comme Ableton. Du coup, l'interface, elle se présente comme ceci. On a Ableton pour les nuls, niveau 1, je l'ouvre, qu'est-ce que je fais, à quoi ça correspond, d'accord Donc, les pistes MIDI, les pistes audio. Prochaine étape, on va voir justement les clips MIDI, les clips audio, comment les utiliser, comment les modifier, comment les enregistrer, etc., comment bien les préparer. Mais déjà, rien qu'avec ça, tu as déjà une première base pour travailler, pour pouvoir utiliser les plugins d'Ableton.